Alors que je me faisais chier comme un rat mort en plein confinement et que les pauvres habitants du 18e arrondissement de Paris ont eu la géniale idée d'aller s'improviser un petit bal en plein air. Tous les prétextes sont bons pour ne pas rester chez soi. Ne prends pas faire de sport spécialement, je me suis plutôt dit j'allais euh, voilà, prendre mon carnet, essayer de dessiner, même si c'est pas forcément ce que je fais très bien à la, à la base. J'ai coché, pas oh sorti, euh, pour faire un euh, déjeuner physique. Euh. J'ai marché quoi. quand même, hein, mine de rien. Quelle indignité c'est impossible en fait Voilà, mais c'était sûr en fait C'était sûr C'est honteux Le désespoir me gagnait petit à petit, ne sachant plus quoi faire, ne sachant plus quoi dire, gagnant même les tréfonds des jeux vidéo les plus insolites. Oh, regarde oh, pète sa mère fucking precious you Mon salut vint d'une vidéo YouTube sur un jeu qui me semblait ma foi fort familier. Et bienvenue sur IW5X, la version hackée et modée de Modern Warfare 3 sur PC, comme sa petite sœur, IW4X, qui elle est la version hackée et modée de Modern Warfare 2, et qui est bien évidemment gratuite. Hein. Ça c'est pour tous mes crevards avides de bons plans en tout genre, le genre de radin qui prendrait du plaisir à bouffer des choux de Bruxelles si c'était en dégustation gratos. Le jeu est constitué de plein de serveurs avec plein de modes de jeu et de maps différents qui sont tous libres d'accès. Bon, tout est libre d'accès, mais après si tu vas sur les serveurs à 150-200 ping, disons que ton ramadan risque d'avoir... Euh, L'espérance de vie de Kenny dans South Park quoi. Il risque de pas durer longtemps parce que tu vas péter un boulon Mais à part ça c'est jouable il y a plein de serveurs avec 20-25 de ping Où tu peux faire à peu près ce que tu veux On remercie nos amis les anglais Au programme bien évidemment du classique Voilà un mode de jeu classique de La domination du match à mort par équipe Tout ce qu'il y a de plus euh... Ça se joue jusqu'à 9 contre 9 Voilà je crois que les serveurs sont capés à 18 Un petit peu comme en garde de territoire Et c'est cool Tu peux y aller, te la donner En plus tu vois les matchs à mort ne terminent pas en 75 ou en 100 kills Mais plutôt en 3000 voilà ce qui permet au serveur de ne se refresh que toutes les 20-30 minutes. Pareil pour la domination, mais ça c'est tranquille, tu vois. C'est juste histoire de te faire un petit peu la main, caler des petits toupes, des petits trips, des coups d'ACR, de MP7 ou autre. Parce qu'il y a également, pour les plus t'aimés d'entre vous, des snipers lobby. Et ces snipers lobby, il y a de tout au tout. tout. Ça va de la simple mêlée générale au MSR sur Dôme, hein. une mêlée générale complètement mais bordélique, mon frère. Une mêlée générale, c'est simple, encore plus proactive que ton beau-père s'il chopait en train de baiser sa fille. On en est là, quoi. Tu spawns, tu fais 2-3 kills, tu spawns, tu fais 2-3 kills, tu spawns, tu fais 2-3 kills. Voici le quotidien de celle-ci. Mais il y a également du largage. Donc le largage, c'est classique, hein. une zone à défendre, des largages qui tombent, c'est un petit peu sur toutes les maps. C'est du sniper only, il y a du barrette, du MSR, des doubles, des trips, des insertions tactiques pour respawn à côté. Tout est présent pour envoyer. Voilà des bons crânes, des bons clips, comme on kiffe. Bon, après, tu me connais, même dans un sniper lobby, j'ai pas vraiment pu m'empêcher de faire l'enfoiré, quoi. Nope. Nope. Nope. Ok. Nope. Nope. nope. Et bien évidemment, ça c'est vraiment si vous avez envie de vous replonger dans votre vous de quand vous aviez 12 ans euh, à l'époque, il y a également pour les plus dingues des trick trickshots lobby. Où en fait tu arrives, t'as deux kills à faire. Un kill, bah un kill. Et le deuxième c'est la killcam finale. Voilà. Mais ça, c'est réellement si t'as envie de te refaire un trip. Hein... Oh Au programme, vous pourrez retrouver également du bon vieux infecté. Bon, je vous cache pas que j'ai pas boudé mon plaisir à aller défoncer des hommes qui sont un petit peu, bon, impuissants, quoi. Ils sont là avec leur bite et leur couteau, mais à part ça, ils peuvent pas faire grand-chose face à toi. C'est un plaisir un petit peu sadique, quoi. Comme un type qui aurait toujours rêvé euh, pouvoir porter des coups à des types en fauteuil roulant. Dominer de l'impuissance, c'est quelque chose de taré. Mais en tout cas, ce mode-là est bien marrant, quoi. Ça donne d'ailleurs plusieurs fois des moments de coopération assez cocasses. Et enfin on finit avec un classique jeu d'armes Mais qui cette fois est un vrai jeu d'armes Pas un jeu d'armes tout pété tu vois Avec des armes super simples qui s'enchaînent Bien évidemment il y a sniper batteuse, fusil à pompe, SMG, air, tout ce que tu veux. Mais contrairement, tu vois, aux jeux d'armes un petit peu plus classique, cette fois, disons que tu finis les games euh, bah, pas réellement facilement. C est, c est, un coup de cut, ça suffira pas. Non, cette fois, c'est un réel javelin, voilà. D'ailleurs, qui peut permettre de finir des games... Euh, et pour ma part, ne me dites pas que mon coup de javelin à moi n'était pas le plus stylé que vous ayez vu depuis un long moment. J'aime me la péter, quoi. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de ce petit iw 5 x C'était vraiment un vrai plaisir de repasser un petit peu quelques heures dessus, tu vois. Je me suis sorti comme un vrai gosse, comme à la sortie du jeu il y a 9 ans. Il y a 9 ans, j'avais 16 ans. Et ça m'a rappelé d'ailleurs pourquoi j'ai mis Modern Warfare 3 aussi haut dans ma tier list personnelle. Qui est d'ailleurs la seule tier list des Call of Duty Viable du bon goût universel. Je sais que j'ai raison, je n'accepte pas d'avoir tort. Si vous n'avez pas raison, allez vous faire enculer, j'en ai rien à foutre. Je l'affirme et ceux qui sont pas d'accord, un peu trop d'insultes pour une vidéo, non <rire> Bon, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais tenter un nouveau format. Qui change un petit peu de ce que je fais euh, C'est à dire live gameplay plus petite vanne euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé à partager la vidéo si vous l'avez aimé N'hésitez pas également à retourner du coup sur les W5X à faire vivre un petit peu le jeu, ses serveurs Et sa communauté avec vos potes Ça demande même pas un gros PC pour pouvoir y avoir accès Vous pouvez même brancher une manette On se retrouve dans la semaine qui arrive pour de nouvelles vidéos Bisous les frères